Eh bien, Merci à tous et à toutes d'être venus. On va commencer, on va officiellement lancer le benchmark 2019 à Berlin. Je suis Philippe Catou, je suis directeur du projet et puis ben, je vais te laisser te présenter Soraya. Donc, moi je suis euh, Soraya Cabezon, je suis directrice euh, des contenus à l'EBG. Voilà, donc, voilà Pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière à Barcelone et peut-être même certains étaient avec nous à Londres, vous avez pu constater l'évolution du projet maintenant qui a bien grandi, qui, qui s'internationalise mais surtout qui se renouvelle en termes de participants. Cela pour certains, je pense que vous êtes quasiment aux trois quarts à découvrir le projet, le déplacement. N'hésitez pas à nous faire vos retours. C'est très, très important pour nous pour pouvoir, parce qu'on commence déjà dès maintenant à penser à l'édition 2020. Donc, pour cette année, on, on a fait quoi On a tout simplement, on est 850. Bien sûr, il y a des personnes qui vont venir, repartir, etc. Mais globalement, on a 850 inscrits. Il y a quelques internationaux qui vont arriver dans la journée et demain, et aussi ce soir pour la soirée. Euh, donc, vous avez pu voir, vous êtes peut-être monté dans des, dans des avions. On en avait deux, il y a deux hôtels. Voilà, donc on a entendu quelques chiffres qui flottaient par ci, par là. On préfère au moins donner les vrais chiffres comme ça. Il n'y a, a pas d'ambiguïté. Vous avez... Au floor, juste en dessous, et même aussi ici, vous avez des partenaires et sans qui euh, l'événement ne pourrait pas avoir lieu, ils sont au nombre de 75. On fait volontairement, euh, le, on circonscrit volontairement ce nombre pour pouvoir vous permettre de vous rencontrer tout simplement et de vous laisser le temps d'organiser votre emploi du temps comme il le faut. Euh, eh bien, Vous allez pouvoir réaliser des one-to-one -one meetings. Vous en avez déjà organisé, vous allez en faire toute la journée. Et ça, on espère qu'ils vous seront profitables. On estime, je pense, qu'on va en faire facilement 3500. Mais à ce jour, à cette heure-ci, on en est à environ à 3000. Euh, et puis surtout vous êtes peut-être chargé ou en tout cas vous l'avez peut-être laissé à l'hôtel, vous avez peut-être euh, le, le Yearbook, 550 pages, il a pris 100 pages depuis l'année dernière, on est à 22 chapitres, on a essayé de couvrir un spectre très très large d'un point de vue marketing, digital, data, social, euh, social tout simplement, euh, mais n'hésitez pas encore une fois à nous donner des sujets, nous ça nous sert énormément, alors peut-être pas pour l'année prochaine mais en tout cas pour les années suivantes, à savoir sur quels sujets on va travailler en particulier. Et puis, il y a une app, je, ouais. te, je te laisse la présenter. Alors, pour que vous puissiez... Euh euh, en fait, profiter un maximum de cet événement. La première chose à faire, c'est de télécharger l'application. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous laisse 30 secondes pour le faire. Vous allez sur l'App Store, le Play Store et vous la téléchargez. C'est super important pour vous faire votre agenda des deux jours, vous inscrire euh, au workshop auquel vous souhaitez participer et surtout pour faire des rencontres. Parce que c'est pour cette raison qu'on a organisé cet événement, pour que vous puissiez rencontrer nos partenaires, euh, mais également pour que vous puissiez vous rencontrer vous même entre pairs. Euh, et donc, on, on vous invite fortement du coup, à aller consulter l'application, à ne pas laisser les rendez-vous en suspens. Vous les acceptez ou les refusez, mais euh, en fait, on vous invite à donner une réponse à ces rendez-vous et à prendre l'initiative voilà, de, euh, de, de proposer euh, des rendez-vous, des rencontres avec nos partenaires et aussi avec vos pairs. Si vous avez des questions par rapport à l'app, on a deux membres de la team SwapCard qui sont juste en dessous, enfin à l'étage en dessous. Euh, N'hésitez pas à venir les voir ou à nous demander on vous mettra en relation et ils pourront répondre à vos questions directement. Et enfin, comme l'a dit Philippe, donc, euh, on vous accueille ici avec nos 75 partenaires euh, qu'on qu a choisis grâce à la diversité de leur expertise. Euh, on a également nos partenaires conseils. C'est avec eux que nous avons euh, travaillé sur le Yearbook, euh, les 550 pages que nous vous avons remis euh, et les 22 chapitres. Donc Chaque chapitre a été travaillé avec un, avec un cabinet de conseil expert sur le sujet. Euh, et donc, on les remercie chaleureusement, euh, euh, ces 75 partenaires, de nous accompagner sur, euh, sur l'événement et on espère que vous irez à leur rencontre. Et puis on terminera juste avec un point aussi pour remercier les membres du Steering Committee, c'est des personnalités que l'on connaît depuis de nombreuses années pour certains, euh, qui nous ont aidé pour formaliser des titres, pour avoir quelques idées pour pouvoir vous aider à vous rencontrer ou à, à faire que l'événement soit vraiment plus unique. Euh, et on tient très chaleureusement à les remercier. N'hésitez pas à les contacter, ils sont dans le programme, il euh, y a une page qui leur est dédiée. Si vous voulez les contacter pour savoir ce qu'ils font ce, et pourquoi pas vous mettre en relation avec d'autres personnes qui ont des projets proches des vôtres, n'hésitez pas à les contacter. Et certains parlent également euh, sur des tables rondes, donc on est ravis de les accueillir également euh, sur les tables rondes. Exactement.